OK, on a recommence. Euh, on est de retour avec Élie La Liberté à CFRH 88.1 et 106.7. Tu pourrais-tu nous parler de certains euh, documentaires que tu as faits, on va dire euh, avec Florent Volant, euh, l'autre euh, Mike et à ça le cadeau d'hiver? Tu pourrais-tu nous euh, discuter de ça un oui. peu? Oui. Oui. Ben, disons, dans les projets de documentaires plus. Ben, que j'ai faits. Euh, Récemment, l'année passée, j'ai sorti un film qui s'est promené un peu. Il a été euh, il a passé à Radio-Canada. Euh, je crois qu'il est peut-être encore sur la plateforme Tout.tv. Euh, il a été euh, Festival de films francophones, ciné à Winnipeg, puis ici aussi au Percé, à, à Percé. C'est une, bi une biographie sur euh, Florent Volant. Euh, donc, j'ai travaillé là-dessus. Euh, ça, c'était sorti l'année passée. Euh, Florent, on avait eu la chance, d'ailleurs, un de mes premiers documentaires que j'avais fait. Il y a de ça. Euh... J'imagine à peu près là 20 ans ou un petit peu moins que 20 ans, euh, qui s'appelait Le temps d'une chasse. Euh, Florent Volant avait fait la musique de mon film. Donc on se connaissait un petit peu déjà à travers, à travers ce travail-là. Puis là, ben, la bio euh, nous, a, nous, a, nous a permis de, de, de se connaître encore un peu plus. Euh, C'est un film. Euh, écoute, Florent Volant il y a une vie assez euh, extraordinaire, mais aussi euh, c'était une personne... Euh, qui fait unanimité. C'est ce que j'admire beaucoup de Florent Volant. T'sais, on parle d'une époque où on a de la difficulté à communiquer, à se parler, à, à, à se rapprocher. À une période peut-être de réconciliation euh, qui porte beaucoup de, de, de douleur. Euh, Je ne sais pas comment l'expliquer, mais Florent, avec sa musique, euh, toujours, il a comme eu une magie. Là. Il a toujours eu l'espèce de, de don de rapprocher les nations. Puis, euh, les Québécois, les Canadiens français l'ont adopté tout, depuis longtemps, à travers, les, à travers le travail qui est fait avec Claude McKenzie et Castine. Donc, ça a, été, ça a été une belle expérience. Sinon, euh, j'ai eu la chance, euh, il y a un aîné de la Nouvelle Écosse, euh, Mike Doucet, un aîné d'Escrisoni que je connais depuis plus de 25 ans, je dirais, euh, un homme euh, avec qui j'ai passé beaucoup de temps. On, on est, on peut dire qu'on est pratiquement... Euh, je ne sais pas comment expliquer ma relation avec Mike. On, est, on, est, on se connaît très bien. On a voyagé ensemble. Euh, euh, dans plusieurs contextes, on a, on a fait beaucoup de, de rassemblements ensemble, euh, de, de cérémonies. Il m'a beaucoup enseigné la spiritualité traditionnelle, Mike. Euh, on peut dire que c'est un enseignant pour moi, mais en même temps, un père, un frère, un modèle, euh, mm -hmm. un ami intime. Puis euh, c'est ça, Mike, ce qui est arrivé, c'est que voilà. là euh, ça, c'est un film que, que j'ai fait sur mon propre temps, là, qui n'avait pas été financé d'aucune façon. Euh, parce que Mike, il y quelques années, il y trois ans, euh, il s'était fait diagnostiquer un cancer. Puis le médecin lui avait donné hein, six, six mois à vivre. Il avait dit à Mike, va-t'en chez vous, puis euh, euh, passe du temps avec ta famille, parce qu'il reste six mois à vivre. T'sais, mon chum, on ne peut rien faire pour toi. Puis euh, Mike. Euh, m'a demandé tout de suite il m'a appelé puis il, dit, il sait que je fais du documentaire que je filme fait qu il m'a il, il demandé il dit euh, il me reste six mois à vivre puis j il y a beaucoup d'enseignements puis tout ce que je fais sur le chemin euh, tu sais Mike a toujours travaillé très fort pour euh, ra, ra, refaire revivre la, la tradition la culture Mi'kmaq en Nouvelle-Écosse mais partout au Mi'gmaq euh, il est reconnu et connu sur toutes les communautés dans les sept districts euh, du Mi'kmaq. puis euh, c'est aussi un chef spirituel, quelqu'un qui est un peu comme Régent Sawin que tu as reçu récemment. C'est un aîné qui, qui, qui se donne corps et âme pour, pour, pour s'assurer que la, la tradition continue. Puis il a toujours été bien généreux avec moi. Puis c'est ça, pour revenir à l'histoire, c'est que là, il me dit Tous mes enseignements, j'ai l'impression que je pars trop vite, je veux laisser des choses derrière moi. Viens me filmer, que je puisse me confier, que je puisse raconter mes, mes visions, partager mes cérémonies, enseigner des trucs. Enfin, je lui dis Ok, parfait, je veux J'étais allé un maximum parce que nous, on, on était sûr que Mike mourrait dans six mois. J'étais allé un maximum le voir. Écoute, si on a le temps, je vais te raconter toute l'histoire. C'est que finalement, Mike, lui, il, a, il, a, il a 30 ans, il avait fait une quête de vision. Dans sa quête de vision, il y a un esprit qui est venu le rencontrer pour lui, pour lui montrer. C'était un ancien Migma, un esprit Migma qui l'a amené. Il, le, il voulait lui montrer des choses. Il voulait, lui, il voulait lui montrer des choses, comment les Mi'kmaq vivaient dans le temps. Tu sais. Ça, c'était tout des trucs qu'il a reçus à travers sa vision. Puis dans sa vision, il y a un moment donné, l'esprit lui a montré une cérémonie de guérison. Puis euh, Mike, dans, dans, dans son... Je pense qu'on était rendu à trois mois dans sa maladie. Euh, il y a un autre aîné, un bon ami à lui du nord du Nouveau-Madouac, qui a dit, Mike, pourquoi on n'essaye pas ta, de mettre ta vision, pourquoi on n'essaie pas la cérémonie de ta vision? Puis Mike il a accepté, on a, on a essayé la, la cérémonie de sa vision que je ne compterai pas dans les détails parce que ça, ça lui appartient. Oui, Mais il a appliqué tout ce que l'esprit lui avait montré dans la vision. Puis euh, trois mois plus tard, Mike était guéri de son cancer. Puis moi, ben, ça a donné que j'ai tout filmé, ce processus-là. C'est un projet c'est un projet que je porte encore parce que là, j'ai tout filmé ça. J'ai commencé un, un certain montage, mais vu que c'est sur mon propre temps, c'est peut-être un peu c'est plus long. Ça C'est un projet très, très, très personnel que j'ai avancé. Et Puis là, surtout que moi qui est encore en vie, puis j'aimerais ça, puis là, ça fait trois ans, j'aimerais ça aller refilmer un peu avec lui. Mais là, avec la COVID, on est tous euh, sur le, le ralenti pour faire un peu un trois ans plus tard pour voir où ce qui est rendu, puis terminer notre aventure, hein. du moins la, la, la parenthèse de, de sa maladie. Après ça, on va vivre d'autres aventures ensemble, c'est sûr. <rire> puis euh, c'est ça, sinon, mise à part, là, récemment, là, j'ai commencé un documentaire qui a été coupé en deux par la COVID qui s'appelait « Un canot dans la neige ». Euh, c'est un documentaire que je suis deux, deux, deux, un Canadien français en parallèle avec un montagnet, un inou qui, qui, qui passe du temps sur le territoire. C'est un peu comme des coureurs des bois des temps modernes. Euh, le Canadien français, il y a un petit chalet euh, au nord de cette île. Puis, Linou, ben, lui, je, je remonte avec son fils. On va, on va aller, on, je termine le film cet hiver. On va aller en forêt ensemble parce que là, j'ai réussi à tourner la partie avec euh, le Canadien français. Puis là, je vais monter en forêt avec euh, Linou qui, lui, va monter avec son fils. Puis, lui, il retourne sur le, sur le territoire de sa famille. Là, il n'était pas allé là, ça fait 12 ans qu'il n'est pas retourné qu'on va aller passer euh, trois semaines ensemble, on va aller faire de la trappe, puis euh, ça va être ça mon, mon prochain film. Ça, c'est une production que je fais, qui va être diffusée l'hiver prochain, euh, pas cet hiver-ci, l'autre à l'autre l'autre d'après, pour euh, Unitélé, euh, le poste, justement, francophone, euh, qui, qui, qui, un poste euh, qui met en valeur la, la, les communautés canadiennes françaises là, partout au pays. Fait que ça ça, c'est quelques exemples de projets que j'ai fait récemment. Là. En fait, aussi euh, des, Mais sinon, moi, euh, voilà, j'ai quand même pas loin de 20, 30, 20, presque 30 ans de métier. faut que la, la, la, la, la liste est longue. Oui, j'ai vu ça. C'est parce que j'ai regardé ça sur euh, l'Internet. Tu as fait as beaucoup pour Discovery, euh, TV5, euh, euh, tous ces, ces programmes-là. Tu as été euh, euh, dans la Marée du Sud ou euh, euh, faire des projets là, là aussi, je pense. J'ai vu ça. Oui, récemment, ouais, tout à fait, il y a deux ans, j'ai travaillé sur une coproduction qui, qui était faite avec la France. On est allé, euh, je suis allé, euh, on a fait deux sujets pour une série qui s'appelait euh, « Photographes voyageurs. C'est des photos, une série, des portraits de photographes qui ont développé justement des relations euh, de, de proximité avec des communautés autochtones partout dans le monde. Donc, c'est des gens qui… qui qui se sont liés d'amitié, euh, même souvent plus que d'amitié. Le photographe qu'on a suivi, Renato Soares, euh, il est même le parrain. Euh... Ben, D'ailleurs, malheureusement, un des, un des, une des communautés qu'on a visitées, euh, euh, qui, qui s'appelle les Yahualapiti, dans le Shingo au Brésil, le chef qu'on a filmé euh, est décédé récemment de la COVID. Là. Malheureusement, oui. c'est triste. Euh, mais on, avait, on était là parce que Renato était très près de, ce, de cet homme-là. Là, là. Il était même le parrain d'un de ses fils. On, on allait euh, suivre Renato qui qui allait euh, prendre en photo la construction d'un canot traditionnel parce que, justement, les aînés du village voulaient montrer à la jeune génération comment fabriquer ce canot-là. Un canot qui, depuis que les embarcations en aluminium ont, ont, ont, font moins en moins appel à leur canot traditionnel. Mais avant que la connaissance disparaisse, les aînés voulaient en construire un. Puis, euh, tu vois, euh, il est décédé malheureusement... Aritana, c'était un grand chef qui était quand même très reconnu là, au Brésil comme étant un des, peut-être pas au même titre que le chef Rowny, là, celui qui a fait le tour du monde avec, ses, avec Sting à une certaine époque, mais c'est quand même quelqu'un qui, qui a une belle reconnaissance au Brésil. Puis on a eu la chance de, de, de filmer toute cette, l'élaboration de ce canot-là là, qui est fait à partir d'une écorce d'un arbre là-bas. Là. L'arbre euh, s'appelle le jatoba. Donc, ça, c'est un, un autre projet qu'on a fait euh, récemment. Là. Ça, c'était en diffusion à Explora, ici bon. au Canada. OK. Puis, euh, pour les prochains, euh, prochains, prochains projets, euh, tu vas faire la salle qu'il va y avoir euh, cet hiver. Est-ce que tu as une autre planification pour dans le futur un peu plus loin? Hein? Ben oui, là, on essaye. Je peux pas dire que j'ai rien de très personnel et de très concret à part ce prochain film-là que je termine cet hiver. Sinon, on est toujours en train de développer des nouveaux projets, c'est sûr. Euh, moi, je travaille beaucoup pour un producteur à Matane qui, à l'époque, s'appelait les productions Vic Pelletier, qui s'appelle maintenant un Groupe PVP. Donc, on, on a d'autres projets, ça, c'est sûr. Il y a toujours des trucs qui avancent. Puis quand moi, je n'ai pas des projets personnels qui, qui fonctionnent, bien, je vais souvent être employé pour euh, participer à d'autres productions que, que la boîte euh, développe. Ouais. Euh, donc, c'est ça. Et, les projets s'en viennent. Là, je, là, je suis en période. La COVID, ça a été une période justement où on a profité pour euh, développer des idées, là, puis essayer de, de, de, de, de partir des nouveaux projets. Oui. Ouais. Euh... C'est ça. On, va, on y va euh, une production à la fois. Une production à la fois. Puis dans la région chez vous, est-ce qu'il y a des, des projets qui seraient intéressants dans, dans la région? Oui, bien, c'est sûr qu'on essaie de mettre en place. Euh, J'ai un projet, j'avais un projet qui était supposé de décoller justement en région, hein, mais étant donné qu'on est supposé de voyager dans, dans le cadre de ce projet-là, on était supposé d'aller jusqu'en Nouvelle-Écosse. Euh, tout est vraiment mis sur la glace parce que là, on ne peut pas encore euh, traverser l'autre bord du pont. Là. Je ne peux même pas aller voir. J'ai réussi à aller voir mon père euh, récemment qui habite au Nouveau-Brunswick, mais il a fallu qu'on se donne rendez-vous euh, à mi-chemin à Bathurst. Là, on peut ouais. pas, euh, moi, je n'ai pas le droit de traverser plus que 24 heures. Hey. Ben, C'est ça, je suis posé de, de, de, de faire un film avec euh, un, des, des, un des, des, des membres de la communauté Migman ici de Gascabéga, qui fabrique des paniers. Stéphane oui. Jérôme, Oui. Euh, on, est, on est supposé de faire un film avec lui euh, sur son travail de, de vannerie, mais aussi sur euh, tout, tout ce, que, ce que la vannerie représente pour, les, pour la nation. Donc, on, est, on est supposé d'aller visiter des gens, euh, qui, qui, parce que lui, il, il prépare la matière première puis il l'envoie partout euh, dans des communautés des maritimes, parce que souvent, les gens qui font les paniers, c'est des gens plus âgés, des aînés. Puis, on, ils ont souvent, ils ont plus l'énergie d'aller en forêt, couper l'arbre, puis préparer la matière première pour faire des éclisses de, de freine pour pouvoir tisser les paniers. Euh, Stéphane, ici, c'est un, un gars qui, qui, qui est jeune. Là. Il, ben, à peu près mon âge, là, dans la quarantaine. Mais il est encore très actif. Lui, il, il prépare... Une des choses qu'il fait, qui est vraiment, en fait, important, c'est qu'il prépare beaucoup de matière première qui lui, ensuite, envoie à tous ces gens-là qui fabriquent des paniers ou qui transforment les églises de freine C'était un peu ça l'histoire du film. C'est qu'on partait de lui, de son travail ici sur la communauté, puis toute la, la tradition de la vannerie, d'où ça vient tout ça. Mais On était supposé de partir visiter des gens qui sont en, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick. Des aînés, T'sais, en partant sur la route avec lui, ça me permettait de rencontrer des aînés qui eux aussi transforment le, le freine. Ça me permettait de raconter un peu leur histoire. Tu sais, il y a certaines personnes, ça les, ça les a gardées en vie. Là. Tu sais, la vannerie les a ramenées à la vie des gens qui avaient des moments difficiles dans leur vie. Puis souvent, bien, la tradition et la culture, d'ailleurs, c'était le titre de, de la production, c'est « Culture save life », c'est que souvent, la culture sauve des vies. Oui. Il y a beaucoup de gens de retourner à leur, à leur, à leur identité, à leur culture, c'est une question de vie ou de mort. Euh, de, parce qu'on si connaît bien l'histoire, si on connaît de mieux en mieux, mieux l'histoire. Tu sais, entre autres, la nation Mi'kmaq a, a vécu beaucoup d'assimilation, donc euh, euh, que ce soit les Mi'kmaq, les Inuq, euh, euh, jusqu probablement jusqu'à un certain point, certains euh, ouais. titres. Stéphane Jérôme, est-ce que c'est lui qui vient de, de recevoir une reconnaissance du patrimoine vivant du Québec? Tout à fait, c'est lui qui, est, qui a été nommé ambassadeur là, du patrimoine vivant par une association québécoise que j'oublie le nom. Là, euh, le mais d'ailleurs, cette association-là m'a demandé. Oui, c'est patrimoine euh, vivant. Oui, il est en demande. Là, il, oui, oui, oui. Ça fait que j'ai parlé à M. Gilles Pitre, c'est lui qui est le, le chef euh, de, de coordination de, ça, de, de ce groupe-là. Il y a cinq personnes, puis Stéphane Jérôme, c'est une des personnes qui a été nommée pour ça. Ça fait que quand tu as dit son nom, ça m'a rappelé de ça. Là. Ça fait que, que c'est intéressant que tu fais ouais, ça tout avec. À fait, ta... là, avec, euh, avec Jim. Pardon? Oui, il y a des connexions hein, qui sont. Oui, oui, oui. Je trouve ça intéressant que tu fais ça avec euh, beaucoup de, de personnes de ta région pour faire ça, pour rencontrer les aînés et tout ça. Oui. Bien, Gilles Pitt, justement, on essaie de, à travers son association, euh, on a peut-être un petit projet qu'on essaie de mettre en place ici avec la communauté, question d'aller euh, filmer, puis aller, euh, si on veut, euh, archiver euh, toute la génération d'aînés. Il y a beaucoup d'aînés ici qui, qui font ça. Tu sais, Stéphane, c'est un gars plus jeune, actif, mais il y a toute une communauté qui… Tu sais, il, y a, il, y a, il y a Marguerite Jérôme, ça fait, je crois que ça fait presque 40 ans qu'elle enseigne la vannerie aux jeunes du primaire ici sur la communauté de Gescabéag. Fait que j'ai le pit, j'aimerais ça qu'on qu aille filmer ces gens-là pour aussi mettre en valeur les, les aînés qui, qui, qui, qui travaillent très fort depuis longtemps là, qui, qui, pour, pour que cette tradition-là perdure. Parce que bégag on, on, on pourrait dire que c'est une des communautés où la, qui a le mieux préservé la tradition de la vannerie. Il y en a d'autres qui en font ailleurs, mais ici, en tant que communauté, un... c'est une de leurs fiertés. C'est une des particularités puis une des facettes de, de, la, de, de, la, de leur culture qui ont, qui ont quand même réussi à préserver jusqu'à maintenant. Donc, c'est important qu que ça continue. Oui, j'ai vu qu'il euh, y a une autre madame, euh, que Mme euh, Voiland aussi, qui a, a eu euh, une reconnaissance du patrimoine. Elle aussi euh, a fait des mocassins. C'est une madame Inou, là. La c'est très, très intéressant que tu do, as des documents sur ce, à ces sujets-là parce que, tu sais, partout à, à travers du Canada, ouais. on, on dirait qu'il y, y a une perte de ça, de, de, leur, de leur coutume. Oui, ouais, -ce puis que... c'est surtout euh, ce qui se passe, c'est que souvent, il y a comme la, la fierté générale, tu sais, l'identité, euh, si on veut, pan-américaine est encore en santé, les jeunes s'identifient encore beaucoup à, à, à l'identité autochtone, mais euh, il y a les particularités locales qui se, qui se perdent tranquillement, pas vite, t'sais. Puis souvent, ces, ces particularités locales-là, c'est très culturel, euh, propre à certaines communautés, euh, ils se perdent, mais aussi, euh, aussi les langues, c'est bien qu'il y ait un retour de la fierté, puis que les parois soient en santé, puis que le tambour euh, se batte très fort, puis que... Mais, euh, exemple, si je prends ici la communauté, les Migmans de l'Est, ben, ils, ils ont leur trait culturel propre à eux qui sont aussi hyper importants à préserver. Est-ce que dans ta région, est-ce qu'il y a des, des, on va dire, des medicine men ou des, des chefs spirituels importants a, comme Mike, Ou il y en a d'autres qu'il faudrait avoir une reconnaissance chez eux? Ben, c'est sûr que chaque. Euh, oui, oh, oui, chez nous, il, y a, il y a, dans la communauté ici, il y a des. On peut dire des aînés euh, qui, qui, qui sont encore euh, très présents, puis qui, qui un peu comme euh, je reviens avec Régent qui tu as rencontré Régent Boumsawin, un peu le même principe, j'ai écouté son entrevue. Euh, c'est sûr que souvent, c'est euh, pas quelque chose qui, qui dont on fait la promotion. Tu sais, c'est quelque chose qui est plus.. Euh, euh, qui reste plus local. Oui, oui, oui. D'ailleurs, les, les meilleurs euh, s'identifient comme étant des hommes médecine où ils ne feront pas de promotion sur un site Internet ou ils ne oui. s'ouvriront pas de page Facebook. Oui, oui ils sont pas mal en arrière de, de oui. l'histoire, mais ils ne font pas de l'avance, on va dire. C'est ça, ce monde-là. Ben, J'aime bien ça parce que c'est du monde qu'on peut tout. dépendre. On arrive à la fin de l'émission. Ouais, ouais, ouais, on arrive à fait. la fin de l'émission, mais je te remercie beaucoup d'avoir participé. Ouais. Puis, en dernier mot, c'est quoi tu veux dire aux, aux, aux gens? Euh, écoute, j'en ai, ai dit beaucoup. Peut-être, comme mot de la fin, je pourrais justement partager un, un, un extrait. C'est un, un journaliste, tu sais, on parlait des... des L'identification de nos ancêtres en 1760 à Restigouche. Mais il y a un journaliste qui est venu se promener en Gaspésie en début 1900, 1904, puis il a rencontré les, les communautés spécifiques de Saint-Maëlé de, de, de la région de passepébiac Puis il a écrit une belle phrase, je trouve, qui décrit bien un peu comment moi je me sens, puis euh, qui décrit bien, je trouve, euh, la, la, la... Les communautés ici, dans, dans, de ma vision, tu sais, puis de, de, de, de, de cette humilité-là qu'on devrait conserver, puis ce, cette écoute-là qu'on devrait développer, tu sais, puis au lieu de, de, de se battre à essayer de prendre peut-être des choses qui ne nous appartiennent pas, je pense qu'on aurait tendance à… On devrait apprendre le respect, l'humilité et l'écoute, puis euh, il avait écrit un, une phrase qui m'a toujours marqué, puis ce qu'il dit, c'est, il dit « si ce petit peuple doit disparaître », fusionné dans d'autres races, il aura certainement vécu heureux, n'ayant d'autres histoires qu'une origine controversée. » C'est un beau. journaliste qui s'appelle Auguste Galibois. Puis je trouve que cette phrase-là, c'est fou parce qu'elle a été écrite en 1904, mais elle est encore d'actualité. Oh oui, oui, oh oui. Je te remercie beaucoup, Éric, d'avoir bon, participé. Je vous laisse avec ça. Ben Oui, merci beaucoup encore. Puis, ben, ça me fait plaisir. Euh, oui. Puis on va se reparler certains. Je vous remercie là.